Bonjour, aujourd'hui on va faire un snoot euh, avec ce joli point très très facile. Une seule ligne à répéter tout le long et c'est très facile mais c'est très joli. Regardez, voilà, j'en ai fait un autre avec un autre fil et je fais un, un, un headband avec et le col voilà l'ensemble le ce que ça donne celui-là je l'ai fait avec un fil euh, comme celui-là attrayant c'est un fil de 50 grammes qui fait 100% acrylique il pèse 50 grammes et 137 mètres de long et celui là celui là je l'ai fait avec un, un fil un fil numéro 4 c'est un fil numéro 4 c'est également acrylique ça fait il fait 80 mm. ça veut dire moins long que celui là parce que celui là il est plus épais regardez le fil il est un peu plus épais et celui là il est plus fin ce qui fait que quand j'ai fait le snood avec un crochet numéro 8 un crochet plus qu'il ne faut pour ce fil mais pour l'avoir léger il est léger mais très, très il chauffe bien donc j'ai utilisé le même crochet le 8 pour celui là comme pour celui là celui là il est un peu plus lourd il m'a pris, il a pris euh, avec, euh, avec le bon doux, ça m'a pris euh, 5 pelotes de 50 grammes ça veut dire 250 grammes 250 grammes de fil alors que celui là alors que celui-là, avec son dos c'est un fil qui est très fin, regardez. C'est un fil qui est très fin, mais un peu comme un peu de mohair. Il est très doux. Et j'ai utilisé un crochet euh, 8 également, un crochet numéro 8. Et ça m'a ça pris que 100 grammes. 100 grammes pour faire le, le, le snood et le, le dos 30 cm de long. Et double épaisseur ça fait 39 cm on pli en deux 39 cm et comme ça ça fait 30 cm pardon donc c'est la même chose pour les deux c'est à peu près la même taille parce que j'ai fait presque le même nombre de mailles regardez c'est presque la même chose et les bento si vous voulez qu'on qu les fasse ensemble on les fera si on a si la vidéo n'est pas trop longue on va les faire sinon on le fera, si vous voulez, dans une autre vidéo. Donc, pour faire ensemble ce snood je vais utiliser un fil. Il n'est pas très épais. C'est 100% acrylique. Et je vais utiliser un crochet numéro 7. Pour avoir un, un snood léger, il vaut mieux utiliser un, un crochet plus, plus qu'il ne faut pour le fil. Donc, je commence par faire mon œuf. Je fais comme ça. J'introduis le fil comme ça. Et puis, je tire. Je prends les deux bouts et je tire. Voilà, j'ai un œuf. J'introduis le crochet, j'ai fait 70 mailles, parce que avec 60 mailles, regardez, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça et j'ai essayé de, de faire entrer, j'ai tenu les deux bouts et j'ai essayé de faire entrer ma tête à travers cette chaîne et c'est un peu serré, donc j'ai décidé d'en ajouter 10, maintenant j'en ai 70 et ça me va. Ah, c'est comme ça, essayez si vous voulez faire juste un tour un tour pour le snood, donc vous faites votre chaîne moi j'en ai fait maintenant 70 et ça me va avec votre fil et votre crochet que vous allez utiliser essayez, tenez les deux bouts comme ça, tenez les deux bouts de la chaîne et essayez de la faire entrer dans, à travers votre tête pour voir si ça vous va comme ça cette taille si vous voulez que votre snood Fasse un double tour comme ça, donc au lieu de faire 60 ou, ou, ou 70, faites le double, mettez, mettez, faites 120 ou 140, selon le fil. Celui-là, il est fin, je, je, je suis en train de travailler avec un crochet numéro 7. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on va faire Voilà, j'ai terminé ma, ma, ma chaînette, essayez que ça, que ça ne se torde pas. Essayez de faire comme ça pour votre chaîne pour que ça ne soit pas tordu jusqu'au bout et vous prenez votre crochet comme ça et vous vous l'introduisez à travers la première. J'ai introduit ma, mon crochet dans la première maille. Je vais prendre le fil, je le tourne et je vais faire une maille coulée. Voilà, c'est ça la maille coulée. Vous avez votre chaîne, vérifiez que ce n'est pas tordu. Après, qu'est-ce qu'on va faire Vous faites une maille en l'air et vous allez faire des demi-brides. On va faire des demi-brides tout le long. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais J'ai pris le fil. Je vais introduire mon crochet dans la maille, dans la première maille. Et j'ai trois boucles sur le crochet maintenant. J'ai trois boucles sur le crochet. Je, je, tourne, je prends le fil et je fais sortir les trois boucles en une fois. C'est la demi-bride. Je continue pour la deuxième. Donc, je prends le fil, je l'introduis dans la maille. Je tire le fil. J'ai trois boucles. Je prends encore une fois le fil et je fais sortir les trois boucles à travers mon crochet. Je vais faire ça pour toutes les mailles. Donc, on a dit, je prends le fil. J'introduis le crochet dans la maille. Je tire le fil trois boucles sur le crochet. Je fais un jeté. Et je laisse tomber les trois boucles en une fois. Ça, c'est la demi-bride. On va travailler rien qu'avec des demi-brides. Continuez comme ça jusqu'à la fin. Et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé. J'ai fait le tour. et J'arrive à la dernière maille. J'ai fait une, une demi-bride dans la dernière maille. Et, et regardez ce qu'on obtient. On obtient regardez votre travail de haut vous avez des chaînes une chaîne ici mais si on tourne un petit peu on en a une autre ici elle est là donc nous on va travailler sur ce fil là vous avez un regarde je vais vous montre avec l'aiguille vous avez un fil ici dans cette chaîne hein, dans cette chaîne un fil un deuxième et vous en avez un troisième. Nous on va travailler ici dans le, dans le troisième fil qui se trouve derrière. Vous avez votre travail comme ça, mais on le tourne un petit peu, on va travailler comme ça. Ok Donc je prends mon crochet, j'arrive à la dernière maille, la première ici qu'on avait les la première maille chaînette qu'on avait fait et la demi et, et, et ça c'est le c'est le haut de la demi bride qu'on avait fait. Donc je vais je vais faire un jeté et j'ai un le premier fil, le deuxième et j'ai le troisième ici. Donc j'introduis mon crochet dans le fil qui se trouve derrière et je vais faire une demi bride. tirer un peu pour fermer et on va faire comme ça. On va travailler nos demi brides dans ce fil. Regardez, comme ça, on garde cette, chaî cette chaînette qu'on obtient ici. C'est ça, parce qu'on travaille, on ne travaille pas devant. Normalement, on travaille la demi-bride comme ça. Il y a ce fil, il y a un deuxième ici, et il y a un autre bras ici. Donc nous, on travaille dans le bras arrière de la demi-bride. J'espère que je me suis fait bien comprendre, parce que c'est important. C'est ça qui donne ce joli résultat. Donc la demi-bride, on continue comme ça, on introduit les crochets et on fait notre demi-bride. On continue comme ça, on fait le tour de notre col ou de notre snoop Voilà, regardez ce que ça va donner. Faut continuer comme ça jusqu'à la fin du tour et on se retrouve voilà j'arrive à la fin du deuxième tour comme je le sais par ce bout de fil là ça c'est le début donc ça c'est ma dernière maille regardez c'est pas un peu je vais faire comme ça à la fin en travaillant ça va se fermer j'aurais pu les joindre par maille coulée et faire au lieu de faire demi bride faire deux mailles en l'air de mailles chaînette mais finalement ça va donner une ligne verticale de ma chaîne de, de, de ça donne une ligne verticale de maille chaînette et c'est pas joli alors que en, le, en faisant comme ça on ne voit même plus on ne voit même plus où c'est lié il n'y a pas de couture il n'y a rien il n'y a pas de couture il n'y a pas de, de, de maille comme ça verticale on va continuer à faire les tours comme ça regardez moi j'arrive à la fin donc il y a une maille chaînette ici je, je continue. Je continue mon tour comme si il euh, n'y a pas de, de fin. Donc, on va continuer les tours comme ça, chaque fois. Après, en faisant la couture de ce point, ça va se, ça va, ça va se serrer encore plus. Donc, euh, regardez. Je continue à travailler mon tour comme avant. Et donc, et vous allez faire les tours autant que vous voulez. La, la, la hauteur que vous souhaitez. Moi, j'ai fait... Comme ça, pour pouvoir, même si des fois vous, vous avez oublié votre bonnet, vous pouvez l'utiliser comme ça, en bonnet, en bonnet et en même temps un snood. Vous voyez, ça va faire bonnet et snood. Ça fait bonnet en même temps snood. Voilà ce que ça peut donner, vous pouvez faire comme ça, à vous de voir, c'est pour ça que j'ai augmenté la hauteur et que ça couvre le derrière aussi de la tête, que ça couvre, si vous faites encore plus long, ça peut couvrir encore plus, mais, mais vous aurez beaucoup plus de matière ici devant, donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette hauteur 30 cm, moi j'ai fait 30 cm pour celui-là, mais si vous le tirez, ça va faire un peu plus. Pour les deux, c'est la même chose pour celui-là aussi. Donc, j'ai fait 30 cm, mais ça peut aller plus, beaucoup plus. Une fois tiré. Donc, vous continuez à faire vos, les tours jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. Et on se retrouve. Voilà mon travail, ce que ça a donné. Après, euh, un certain nombre de rangs. Donc, je peux continuer jusqu'à avoir 30 cm ou plus si je veux. Comme je peux arrêter juste pour avoir un col, un simple col. Pour, pour arrêter, donc vous arrêtez. Quand vous arrêtez, vous faites comme ça. Vous allez vous introduire dans la maille suivante. Vous introduisez dans la maille suivante et vous faites une maille coulée. Hein? Une maille coulée. Après, vous faites comme ça. Et vous coupez le fil. Vous coupez le fil et vous euh, après, vous prenez une aiguille une aiguille et vous euh, faites entrer tous ces bouts de fil à l'intérieur pour qu'on ne les voit plus. Et voilà, notre snoot sera terminé. Comme ça, vous, vous, vous introduisez, vous introduisez ce, ce bout de fil à l'intérieur. Pour que ça ne se voit plus. Et voilà, donc quand vous finissez, vous, vous, vous, vous faites entrer le fil entre les mailles là, pour qu'on ne le voit plus, et vous obtiendrez bien sûr un snoot, comme ça, un très joli snoot. Voilà notre travail pour aujourd'hui est terminé, euh, on se verra, merci d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin, on se verra dans une autre prochaine vidéo, incha'Allah.